Salut l'artiste! <rire> Quelle intro incroyable! Si jamais, si tu te demandais ce que c'était cette magnifique musique, c'est Loud, un rappeur québécois, et son morceau c'est T-T-T-T-T. These things they take time. Et euh, c'est une très bonne introduction en fait, totalement improvisée. Hein? J'étais juste en train d'écouter euh, mon dernier mix, et euh, c'était à... arrivé à ce morceau-là. Et. Un morceau particulier qui est, enfin, je trouve, très émotionnel, en fait, et très authentique, très... très vrai, très touchant, en fait. Et euh, Ça parle un peu de la vie d'artiste, et puis le... comment ce mec euh, gère ça avec euh, la vie privée, on va dire, la vie amoureuse, et... et voilà, en gros. Enfin, c'est... résumé très grossièrement. Hein. Mais bref, ça s'écoute. Et voilà. De quoi je vais parler aujourd'hui Je voulais faire une vidéo sur les habitudes. À commencer par, qu'est-ce que c'est une habitude D'après moi, c'est un comportement à répéter assez souvent, qui est alors devenu automatique, de par la répétition fréquente. Ce qui fait qu'au niveau du cerveau, ça fait... Il y a un circuit neuronal qui a souvent été emprunté, et donc activé. Ce qui fait que plus on fait cette, ce comportement, plus on exécute ce comportement, plus ça se, comment dire, c'est comme si on, on marchait, euh, on marchait je sais pas, dans la nature, un sentier, et euh, si on marche, plus on marche sur ce sentier, plus il va être marqué. Et si on abandonne ce sentier, bah, la nature va reprendre le dessus et il va disparaître. Ce qui veut dire que si on veut refaire ce chemin, qu'on n'a pas fait depuis longtemps, ça va être très dur au début, parce que le, le chemin n'existe pas encore. Et donc, quand c'est une habitude, quand un comportement devient une habitude, que c'est automatisé, c'est de plus en plus facile à l'exécuter, et on n'a pas besoin de réfléchir. Et on, Une habitude, ça peut être aussi complexe que marcher ou conduire un véhicule. Et les choses les plus complexe, demande beaucoup de conscience au départ, comme conduire maintenant une fois que... Moi, ça fait, ça fait 12 ans que j'ai le permis de conduire, même si je n'ai pas de voiture depuis, euh, depuis 10 ans, mais euh, je conduis assez régulièrement, ce n'est pas un truc qui s'oublie. Et du moment qu'on n'est pas trop stressé, on maîtrise, on gère. Et, et en fait, on est tellement habitué à conduire qu'on peut utiliser notre mental pour autre chose, on peut réfléchir à autre chose pendant qu'on conduit, on n'a pas besoin d'être totalement conscient quand on conduit, ce qui peut être dangereux aussi, hein. mais ça c'est surtout sur les chemins, si on va du travail à la maison, qu'on a l'habitude de faire ça en voiture, eh bien on a tellement emprunté souvent ce chemin que tout est automatisé et qu'on n'a plus besoin d'avoir une 100% de conscience dans, dans cette activité-là. Et si on compare justement comment on est capable de conduire après dix ans à comment on galérait quand on commençait, c'est là qu'on note en fait le, la grosse différence de quand quelque chose devient habituel et que le cerveau a appris tout ça, automatisé tout ça, et, et voilà. Maintenant, pourquoi on fonctionne de cette manière Pourquoi il y a des automatismes qui se créent, des habitudes C'est en fait une économie d'énergie pour le cerveau. N'y aura pas besoin de. Ouais, si on n'a pas besoin de mettre de, de conscience, même si c'est subtil, hein, parce que je me dis, si on met. C'est pas comme si. C'est pas la même chose. Enfin, il y a un effort conscient à faire quand on fait quelque chose de nouveau, qui prend quand même de l'énergie. C'est pas la même chose que la conscience, dans le sens être présent dans une activité quelconque. Mais bref, il y a une économie d'énergie pour le cerveau. C'est pour ça que ça marche de cette manière. Et. Pourquoi nous on ferait ça Pourquoi on créerait une nouvelle habitude de manière euh, intentionnelle C'est pour automatiser des nouveaux comportements qui vont être positifs et sains. Maintenant, une chose importante à, à, à savoir, à connaître, c'est l'anatomie d'une habitude. Comment fonctionne une habitude De quoi elle est composée Il y a trois éléments. Le premier, c'est le déclencheur. Ensuite, on a le comportement, qui est l'habitude, qui est exécuté suite au déclenchement, et la récompense qui est, en gros, qui vient justifier, si on peut dire physiologiquement, biologiquement, je sais pas, psychologiquement, pourquoi on fait tel comportement, pourquoi on a telle habitude. Il y a toujours une récompense, il y a toujours une raison si on veut. Et, euh, et souvent, c'est inconscient, surtout pour les habitudes qui sont euh, négatives. C'est des choses qui ne sont pas forcément conscientes au départ. Et je pense que si on veut cesser une, une habitude négative, imaginons fumer des cigarettes, eh bien il faut d'abord être conscient de pourquoi on fume, quelle est la récompense de, de cette action, de ce comportement. Maintenant, si je reviens au, au déclencheur, il peut être de plusieurs types. Ça peut être une pensée, slash émotion. Ça va être associé. Et ça peut être un autre comportement, une autre habitude, ou un, juste un autre comportement qui peut, être, euh, même, qui, peut pas qui peut ne pas forcément être une habitude. Et ça peut être, un déclencheur peut aussi être une réaction, donc une émotion pensée qui est réactive à un événement. Euh, J'avais mis comme exemple, en préparant la vidéo, ma mère semble dénigrer mon engagement dans la musique. Donc ça, c'est une perception, hein, ce n'est pas forcément vrai. C'est moi qui perçois ça, de par euh, son attitude envers moi, quand moi je parle de ce que je fais, par exemple. Et suite à ça, suite à cet événement, si on veut, je vais avoir une réaction émotionnelle des pensées qui sont, qui sont en fait ça. En fait. Enfin, moi, l'exemple que j'ai cité, c'est une perception, mais c'est déjà une, une interprétation, c'est déjà une pensée, il y a déjà une émotion qui va avec. Mais maintenant, est-ce que je vais réagir à cette émotion et, euh, et ça dépend après de mon niveau, je pense, je parle depuis quelques vidéos, je parle d'intelligence émotionnelle. Et ça dépend de mon niveau d'intelligence émotionnelle, si on veut. Est-ce que je vais réagir à cette émotion Ou est-ce que je vais juste l'accueillir et je vais dire bah, « c'est pas forcément vrai, elle est juste basée sur cette pensée que j'ai eue, cette perception, qui est vraie seulement si je décide d'y croire ». Mais voilà. Et j'ai voulu prendre trois exemples pour... Euh, D'écrire cette anatomie, le fonctionnement d'une habitude. Premier exemple, se brosser les dents. Et donc, le déclencheur de se brosser les dents, ça peut être euh, qu'on va bah, simplement, on a fini un repas, et c'est finir le repas qui déclenche le fait qu'on va aller se laver les dents. Donc ça a déjà été automatisé, et puis ça, ben on a été habitué depuis gamin, parce que nos parents nous, ont, nous ont inculqué cette, cette habitude, ce comportement, et c'est devenu une habitude depuis très longtemps. Maintenant, ça peut être le déclencheur, ça peut être aussi euh, le soir, par exemple, on ne va peut-être pas forcément se laver les dents tout de suite après manger, mais il y a un moment où on se décide qu'on va aller se coucher, et on a notre petit, euh, petit créneau, on va dire, de toilettage du soir, et là, on va se brosser les dents. Et donc, le comportement, ce serait. Là, on fait tout, la, tout le processus pour euh, trois exemples. Le comportement, c'est l'habitude, c'est se brosser les dents. La récompense, ça va être ben, je prends soin de moi. J'ai fait des économies sur le, euh, les frais de dentiste. Et, et j'évite, je peux éviter des maladies aussi, des, des complications assez, euh, qui peuvent être assez gênantes, des douleurs aussi. Euh lié au carie, à toutes sortes de choses qui peuvent se passer dans notre bouche si on n'en prend pas soin au quotidien. Donc ça c'est assez évident. Maintenant on prend l'habitude qui est plutôt malsaine mais qui nous fait du bien. Enfin, pour ceux qui, qui le font, fumer une cigarette, s'ils le font, c'est parce que il y a, y a des, des, as, des aspects positifs, même s'ils sont un peu... Euh, c'est un peu des illusions, hein. c'est très temporaire. Donc là, le déclencheur de, le, du comportement fumer une cigarette, de l'habitude de fumer une cigarette, les déclencheurs peuvent être du stress. On se sent stressé et... On ne le sait pas forcément, hein, mais la, la substance qui est la nicotine dans la cigarette va... un peu, comment dire, anesthésier notre système nerveux et ça va nous calmer pendant un instant. Mais ça ne soigne pas, on va dire, le stress euh, de manière profonde. C'est vraiment juste un, comme si on avale une, une pinule euh, pour, contre l'anxiété, ce genre de choses. Quoi. Ça marche un peu de la même manière. Et en plus, c'est sti stimulant aussi. C'est des substances qui sont stimulantes. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire donc le déclencheur, ça peut être ça, ça peut être. En fait, je suis un peu perturbé parce que j'avais mis des notes que j'ai dû effacer ou j'ai mis ailleurs. Peu importe, j'ai oublié de les reporter, mais je me souviens maintenant, c'est que un autre déclencheur pour fumer une cigarette, ça peut être des potes qui fument des cigarettes. Donc on est en avec des potes et il y en a un qui s'allume une cigarette et bam ça va déclencher notre comportement de s'allumer une cigarette parce qu'on est rentré dans cette habitude de fumer socialement et euh, on est en groupe il y en a un qui fume et puis nous on n'y pense même pas on va sortir notre clope et on va fumer on va en demander une et déclencheur ça va être ça c'est l'autre personne on voit une personne qui s'allume une clope ça va déclencher notre comportement notre envie si on veut de le faire alors que avant qu'il fasse ça ça n'existait pas encore dans notre conscience, en gros. Et je crois, je ne sais plus si j'avais d'autres exemples pour des déclencheurs au niveau du, de fumer une cigarette. Euh, Qu'est-ce qu'il y aurait donc Non, ouais, le stress, le fait de voir quelqu'un d'autre fumer. Ah oui, j'avais mis la pause, la pause café au travail. Donc là, il pourrait y avoir le fait juste d'aller prendre la pause. Ça va être le déclencheur de... On va prendre un café qui va déclencher la cigarette parce qu'il y a ce combo qui s'est peut-être fait. Et, et on va exécuter ce comportement. La récompense c'est quoi Si on est stressé, fumer une cigarette, ça va réduire le stress. La récompense elle est là. Si c'est pour la pause club, la pause, euh, enfin la pause club. Si c'est juste la pause club qui peut aller avec la pause café au travail, ça peut aussi faire réduire le stress et peut-être nous relaxer. Peut-être il y a aussi une action méditative en fait. Si on est là en train de fumer, peut-être on apprécie simplement le geste au-delà de, de la du côté nocif que ça sur notre santé c'est peut-être un peu méditatif et on pas on est là on, on fait ce, on exécute ce geste on crache la fumée et puis on est, ça nous calme donc la récompense elle est là et il y avait l'autre exemple de ouais si on fume en, en milieu social un, un pote allume le clope on s'allume la nôtre on la fume il peut y avoir le même genre de récompense et, euh, et je sais pas, peut-être un truc euh, du fait que, rien, hein, ça semble juste cohérent, on est là, et puis ça semble être la chose juste à faire, de fumer, et qu'on se sentirait bizarre de ne pas fumer, peut-être, à cet instant-là. Je sais pas. Donc peut-être ça crée la récompense, c'est un, un sentiment d'ordre dans, dans ce qui est en train de se passer, ce qui est un peu absurde, mais mm -hmm. peut-être c'est simplement ça. Enfin, ça peut en faire partie. Un autre exemple, c'est l'auto-sabotage, que là, je peux en parler. Enfin, fumer, j'ai aussi fumé pendant un certain temps, donc... Ça me parlait aussi un peu cet exemple, mais euh, l'auto-sabotage, c'est clairement un truc qui m'a qui, euh, qui a été longtemps de, en moi, dans mes comportements. Et là, un déclencheur de l'auto-sabotage, ça peut être des pensées, des émotions qui sont euh, des pensées négatives par rapport à soi, un manque de confiance, un dénigrement de ce qu'on fait. De... Et ça peut être aussi lié à la fatigue. Hein. Souvent, on se rend pas compte la fatigue. En fait, quand on est euh, fatigué, plus on est fatigué, moins on est capable de prendre des décisions justes, et on va, on va du coup avoir tendance à choisir plutôt des trucs faciles, prendre des décisions faciles qui ne sont pas forcément justes ou bonnes. Et, et du coup, il faut faire attention quand on est fatigué d'être conscient qu'on est fatigué et de pas trop faire confiance à à nos à notre schéma de pensée quand on est fatigué. Donc le déclencheur. Pour l'auto-sabotage, donc le, le comportement qui serait l'auto-sabotage, l'habitude de l'auto-sabotage, le déclencheur peut être la fatigue et les pensées négatives, les émotions négatives, qui sont liées à un état de fatigue, de stress aussi. Euh, le stress peut être un déclencheur d'auto-sabotage. Et qu'est-ce qu'il y aurait d'autre Ouais, des pensées comme euh, ouais, simplement auto-jugement, dénigrement. Et ça peut être aussi, comme je parlais avant, des réactions, des émotions, pensées réactives par rapport à quelque chose qui nous arrive. L'exemple de ma mère qui semble dénigrer mon engagement dans la musique peut être un très bon exemple de déclencheur d'auto-sabotage. Je, je perçois ça, je m'auto-sabote parce que je me dis, du coup, les pensées, après cette, enfin, les réactions, les pensées réactives à cette perception qui suppose que ma mère dénigre mon engagement dans la musique ou ne considère pas ça comme quelque chose de viable, les pensées associées à ça vont être que, que ça ne vaut pas la peine, que je me trompe, que je ferais mieux d'assurer mes arrières avec, avec un job alimentaire, ce qui n'est pas forcément une mauvaise idée. Mais il faut juste faire attention à, ouais, à, à quel genre de pensée profonde et est-ce qu'elles vont s'enraciner en moi, ou est-ce qu'elles sont juste de passage et que je vais être capable de, de prendre du recul et de me dire non, je perçois ça, mais euh, bref, ça veut rien dire. C'est pas, euh, pas une raison pour euh, pour arrêter de faire ce que je fais ou voilà. Et la récompense parce que là c'est curieux. Enfin, qu est -ce, quelle est la récompense dans l'auto sabotage ben, ça va être Une sorte de soulagement dans le sens que ben, je ne vais pas avoir à faire ce que je devrais faire. Enfin, je vais pouvoir relâcher un engagement dans la musique parce que je me dis que je commence à croire que ce n'est pas une bonne idée d'être autant engagé dans la musique. Et donc le soulagement, c'est des engagements en moins. Mais c'est contrebalancé avec la frustration dans le fond parce que dans le fond, je sais que enfin, c'est bon pour moi au niveau de, pour maintenir ma santé mentale et même, sans parler de faire une carrière dans la musique, etc., mais de juste maintenir la santé mentale et, euh, et tout ce que ça apporte que d'avoir une, une, une discipline de, dans l'expression créative. Et ben voilà, ça va, être, ça va quand même générer de la frustration. Mais il y a toujours une récompense qui est justement ce soulagement, le fait que, ok, je, je peux me désengager de ça, ou moins considérer ça. Et pour moi, ça m'a clairement... Détruit dans une période de ma vie, ce qui m'a mené un peu à la dépression. Ça, avec d'autres trucs, hein. c'est un combo de plein de choses, mais euh, l'auto-sabotage, finalement, au bout du compte, comme, les comme le, le comportement de fumer une cigarette qui, est, qui comporte des récompenses au début, à court terme, à très court terme. Et, et c'est aussi en fait que, vu que c'est une habitude, ben, on se conforte dans cette habitude et c'est facile. C'est des schémas qui sont, qui sont intégrés. Et ça devient facile de se comporter de telle manière et donc faire un truc comme arrêter de fumer on sait très bien que c'est une bonne idée c'est ne pas fumer c'est un meilleur comportement en plus c'est un non comportement donc euh, ça devrait être plus facile parce que c'est une action à ne pas faire donc on peut se limiter on peut arrêter d'acheter des cigarettes on peut arrêter de fréquenter pendant un certain temps on peut faire euh, on peut éviter de fréquenter des gens qui fument ou euh, des lieux où il y a de la fumée, etc. Tous les contextes, on peut éviter tout ça. Mais c'est pas facile, parce qu'on a l'habitude de fréquenter des gens qui fument, ça va nous, on va se dire c'est inconfortable, c'est bizarre d'arrêter de, de les fréquenter, parce que j'ai envie d'arrêter de fumer, etc. Et, euh, et peut-être on se dit non, je suis capable de pas fumer et puis d'être avec eux. Capable, oui, mais est-ce que c'est facile Non, c'est pas facile. Et euh, fréquenter des lieux qu'on a l'habitude de fréquenter, tout ça, c'est de l'inconfort. Partir de quitter tout ça pendant moins temporairement, voire dé, définitivement, c'est inconfortable. C'est plus confortable de continuer à fumer, même si ça nous tue. C'est plus confortable de continuer l'autosabotage, parce que ça fait 15 ans qu'on le fait, que de changer de comportement et d'arrêter l'autosabotage, d'arrêter de fumer. Et, et, et, et je pense qu'on peut passer à la suite, du coup. J'ai tout dit, les récompenses de l'auto-sabotage. J'ai dit, je crois que c'est clair. Si jamais je, je mettrai des commentaires dans la vidéo, enfin en bas de la vidéo pour complément, en complément de quelque chose que j'aurais manqué de dire, <coughs> complément à la vidéo. Maintenant, comment instaurer une nouvelle habitude On connaît l'anatomie, on connaît le fonctionnement, on peut maintenant intentionnellement installer des nouvelles habitudes. Alors imaginons comme exemple faire de la musique tous les jours ou alors une quelconque discipline créative ou positive qui va être je sais pas, du yoga faire une petite session de yoga une session de musique session d'écriture, session de dessin, de peinture de chant, ce que tu veux Identifie un truc un, une, un truc positif une activité positive, saine que tu veux instaurer dans ta vie et pour faciliter ça, on va, on va en faire une habitude, de sorte à ce que, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, ça devient automatique, tu n'as plus besoin d'y penser. Et première chose, on identifie un déclencheur. Un déclencheur, ça va être quelque chose qu'on fait tous les jours, systématiquement. Ça peut être se lever le matin, se brosser les dents, la douche ou le bain avant de dormir, des exemples. Hein. Je te laisse en trouver d'autres. Et une astuce, pour choisir quelque chose de facile, enfin c'est pas forcément facile, mais c'est plus simple, c'est d'utiliser le déclencheur de se lever le matin parce que ça va être liquidé en fait, ça va être réglé pour la journée, c'est le premier truc qu'on va faire de la journée, et c'est idéal pour les disciplines créatives parce qu'on reste un peu connecté, on est entre deux mondes, entre le monde des rêves, du sommeil et euh, l'éveil, on est entre deux quand on se réveille dans les premières heures et plus c'est tôt, plus on est, on est connecté au monde des rêves. Et pour ce qui est créatif, c'est mieux parce qu'on va... On dit que le génie se réveille avant l'éditeur. L'éditeur, c'est l'esprit le, critique, analyste. Alors que le créatif, le génie, c'est juste... Euh, on fait sortir des idées qui ne sont pas forcément toujours bonnes, hein, mais au moins, il n'y a pas de, de censure. C'est ça qui est important dans les disciplines créatives. C'est de réussir à, à faire sortir ce qu'il y a en nous sans, sans avoir de censure, sans avoir de jugement et de se dire « Ah non, là, je vais j'arrête mon élan parce que je suis en train de me dire c'est nul. C'est pas assez bien, je me mets à comparer à d'autres trucs et puis c'est totalement absurde. » Donc voilà, une astuce, une bonne idée, ce serait de le faire dès qu'on se lève le matin. C'est pas facile parce que, ben, je connais, moi j'en parle avec mes élèves pour les cours de musique. Quand je leur dis d'instaurer l'habitude de faire la musique, je leur suggère s'ils veulent, de le faire le matin dès qu'ils se lèvent, que c'est une bonne idée. Et tout de suite, il y a des obstacles, c'est « Ah, mais je me lève à telle heure, et après je, je fais ci, je fais ça, après je pars ». Et donc là, le truc simple à dire, c'est de ben, « Lève-toi 15 minutes plus tôt, pour exécuter ton, ton habitude ». Alors les gens déjà ils se disent généralement ben, « J'ai la tête dans le cul, j'ai pas envie de… j'ai pas l'énergie pour faire ça ». Ça c'est juste une croyance, hein, parce qu'ils savent pas enfin, ils n'ont pas encore essayé. Et, euh, et c'est parce que c'est pas encore une habitude, donc on va peut-être forcer quelques temps, quelques jours, semaines, après on a besoin d'y réfléchir, on se lève et automatiquement on va se mettre à notre poste, on va exécuter notre habitude positive, notre discipline créative ou autre, yoga, etc. Et on continue la journée, on réfléchit pas une seconde à ce qu'on est en train de faire, on l'exécute. Et Donc oui après je leur suggère, je reste là-dessus parce que c'est important, hein. si tu veux faire ça le matin dès que tu te ton mental qui vient faire objection j'ai pas le temps enfin je me lève à telle heure il faut que je parte au travail à l'école etc déjà j'espère tu prends le temps de déjeuner de prendre un petit déj riche en, en protéines et en matières grasses c'est une bonne idée aussi et donc si on se dit qu'on n'a pas assez le temps le matin pour 15, disons juste 15 minutes qu'on n'a pas 15 minutes à dégager le matin bah on peut essayer de se coucher un peu plus tôt le soir, pour se lever un peu plus tôt le matin. Puis après, il faut juste être... Ça prend du temps, et c'est aussi inconfortable, c'est de réaliser à quel point on gaspille du temps à faire des trucs qu'on pourrait ne pas faire, qui sont des choses réactives, qui sont checker Facebook sur le smartphone, qui, qui sont regarder WhatsApp, euh, réagir à toutes les notifications, avoir les notifications à longueur de journée et réagir, aller voir à chaque fois, enfin, se faire interrompre systématiquement par les notifications du smartphone, par nos réflexes d'aller, euh, d'avoir, de faire du multitâche, d'être sur Facebook en même temps qu'on travaille, d'être sur YouTube, etc. Toutes ces interruptions font que sur une journée de 8 heures de travail, on est loin, on est très loin de travailler de manière effective 8 heures. Maintenant, j'en fais un peu une généralité, hein. il y a peut-être d'autres cas où... Euh, les gens arrivent à enfin, focaliser vraiment. 8 heures de travail, ça m'étonnerait. Je ne sais même pas si on est vraiment capable de... À moins d'avoir... Enfin, il faut avoir une discipline et, et de l'entraînement dans la concentration à longue durée. Et on sait très bien qu'aujourd'hui, peu de gens ont la capacité de se concentrer plus d'un certain temps sur une même tâche. Mais donc voilà, il s'agit juste d'être conscient et de oui de passer l'étape inconfortable de se dire ah euh, bah ouais je passe un, je me fais un, je, je m'interromps un certain temps avec certaines habitudes euh, pulsionnelles réactives comme ça et là aussi la récompense de checker Facebook le fil d'actualité régulièrement comme ça c'est euh, la dopamine dans le cerveau parce que mmh. on a cette voilà, il y a des nouveautés qui défilent devant nos yeux, des choses nouvelles qui sont souvent, à 80% des cas, totalement inutiles. Et voilà, on peut réduire, on peut couper certains, certaines activités qui sont du gaspillage de notre temps pour créer ces 15 minutes, voire beaucoup plus de temps pour des choses qui nous tiennent à cœur. Et ces choses qu'on a envie de faire depuis si longtemps. Et voilà. Ensuite... Il faut, en fait, le truc, c'est que vu que ce n'est pas encore une habitude, si on, si on se dit « tiens, je vais faire 15 minutes d'écriture le matin, ou de dessin, ou de yoga, dès que je me lève », ça va être dur de s'en rappeler au début parce que ce n'est pas encore une habitude. On a, le cerveau n'a pas encore associé le déclencheur qui est se lever du lit, sortir du lit, à exécuter l'habitude, le comportement. Donc, il faut que le déclencheur soit artificiel pendant un certain temps. Dès qu'on se lève, il faudrait qu'on ait un rappel... Ou une alarme spécifique, avec un son spécifique. Peut-être même nous-mêmes, une autre voix qui nous dit, on s'enregistre en train de dire qu'est-ce qu'on doit faire. Et euh, ou une musique spécifique, Puis il y a cette alarme qui sonne le matin, et notre cerveau va commencer à faire l'association, puis on va, cette, ce rappel va déclencher l'habitude. Au départ, après, après un certain temps, on n'aura peut-être plus besoin de, de ce rappel-là, de cette musique, etc de ce type de déclencheur. On peut aussi avoir un post-it qu'on va mettre à un endroit où on sait qu'on va le voir le matin quand on se lève. Donc voilà, ça, c'est à faire sans faute pour se souvenir de notre habitude à exécuter les premières semaines. Après, on va définir une, un EMV qui est engagement minimum viable, qui sont ce temps minimum qu'on est sûr et on, on, on le choisit de manière réaliste par rapport à notre emploi du temps actuel, qu'est-ce qui est réaliste Quel temps minimum est réaliste pour que je sois sûr d'exécuter mon habitude tous les jours Et il faut que ce soit aussi petit, tellement petit, qu'on ne peut juste pas échouer. Moi, je pars souvent du 15 minutes. Maintenant, euh, si, si pour toi, ça te paraît énorme, 15 minutes est impossible en ce moment. Je suis sûr que non, mais OK, admettons... Tu, fais, tu peux faire moins, on commence par moins. Et puis tu peux incrémenter quand tu es vraiment à l'aise. Quand tu as fait un mois de 5 minutes de yoga tous les matins, tu peux commencer à incrémenter. Et ça, ça évite que si on part sur, tiens, je vais faire une heure de musique par jour, et que peut-être ça va aller 3 jours, et le quatrième jour, on aura des imprévus, puis on va se dire, ah non, je peux pas, j'ai pas une heure de temps devant moi pour faire ça. Alors que si c'était 15 minutes, ben voilà, peut-être il y aura un imprévu, mais tu vas réussir quand même à caler ces 15 minutes, et, et tu vas le faire tout de même. Donc c'est un engagement minimum viable, c'est-à-dire que tu es tout à fait libre d'aller plus loin, mais minimum, tu vas t'engager envers toi-même, tu peux même t'engager envers quelqu'un d'autre, envers moi, ça peut créer un peu plus de, de pression, si on veut, et de comment dire, ils appellent ça, en anglais ils disent accounting, je ne sais pas comment on traduit ça exactement en français. C'est le fait, je ne sais pas, je ne vais même pas me lancer dedans, je ne sais pas comment traduire en français. Euh, L'avantage, encore une fois, pour le faire le matin, de le faire ça le matin, c'est que on a l'esprit plus libre, on n'a pas encore les obligations, les responsabilités qui sont sur notre chemin. Et il n'y a pas, généralement, il n'y a pas, voilà, il y a des imprévus, ils arrivent plus tard, ils n'arrivent pas dès qu'on se lève, en principe. Alors enfin, ça peut arriver, bien sûr, mais C'est plus rare. Et au moins, c'est liquidé puis c'est fait. Quoi. Après, on a, on a une satisfaction qui commence à grandir, qui va devenir la récompense, mais pas tout de suite. On va en venir. J'espère que je l'ai dit d'ailleurs. Il me semble que oui. Ensuite, il faut s'assurer qu'on ne va pas être dérangé pendant l'accomplissement de notre habitude. Donc, créer un espace où on est sûr qu'on ne va pas être dérangé. Avertir les gens avec qui on habite ou qui sont sur le lieu de, de, de là où on va exécuter notre habitude. Avertir que pendant 15 minutes ou X temps, on ne on dérang... veut pas être dérangé. On met le téléphone en mode avion, silencieux, loin de nous, dans une autre pièce. On est dans une bulle pendant ce laps de temps. Optimiser l'environnement. Euh, se faciliter la tâche. Par exemple, si on veut instaurer l'habitude d'aller courir le matin, on peut mettre les chaussures de course. Et les vêtements juste à côté du lit au pied du lit et dès qu'on se lève on s'habille et du coup ça crée une comme un rituel enfin un enchaînement de d'actions qui vont nous amener plus facilement à l'exécution de l'habitude. On peut aussi piéger le cerveau en se disant toujours pour l'exemple d'aller courir le matin, il faut juste genre s'il y a de la résistance, on peut juste se dire OK, il faut juste mettre les chaussures et les vêtements, c'est tout. Une fois qu'on a fait ça, il faut juste Sortir sur le seuil de la porte, c'est tout. Et une fois qu'on est dehors, en principe habillé dehors, il y, y a beaucoup moins de chances qu'on qu enfin, qu rentre, qu'on se déshabille, puis qu'on qu retourne au lit, qu'on qu qu ne fasse pas ce qu'on avait voulu faire. On peut aussi utiliser des, un rituel, des rituels, pour envoyer des signaux sensoriels au cerveau qui vont le mettre en mode exécution de telle habitude. Ça peut être de l'encens. Moi, j'utilise du... Je pas ici, c'est du Palo Santo. C'est un petit bout de bois d'arbre de, d'Amérique du Sud. Et ça, ça, ça, ça dégage une odeur que je trouve très agréable. Et... Je ne l'ai pas vraiment instauré comme habitude. J'en ai pas vraiment besoin. Mais en euh, temps, je m'étais dit, ouais, je pourrais faire ça. Ça peut être cool. J'allume ça avant de faire de la musique. Et je peux boire un thé spécifique avec un goût spécifique. Du coup, j'ai l'odorat, et le goût spécifique seulement pour avant d'exécuter euh, mon habitude et avoir un espace dédié. Là, j'ai la chance d'avoir un studio, donc ça facilite la, la tâche, même si avant, juste avant d'avoir le studio, je faisais ça à la maison habituellement, en me levant le matin, et euh, ça marchait aussi. Hein. Et qu'est-ce que j'ai mis d'autre ouais, Thé ou boisson qu'on boira seulement avant d'exécuter l'habitude. Ça devient alors le déclencheur, le rituel ou juste le fait ouais, de, de boire telle chose, d'allumer l'encens, que moi j'estime, enfin, je, je désigne comme des rituels, ça devient les déclencheurs. Il faut juste faire attention à ne pas, à pas que ce soit une récompense, enfin, pas mixer déclencheur qui serait euh, boire euh, du café. Si on peut l'associer à une récompense, et encore le café c'est stimulant, c'est pas moi qui va... Je ne vais pas suggérer de boire du café, mais euh, bref. Ensuite, voilà, on en vient à la récompense, tu vas comprendre maintenant pourquoi je parlais de ne pas mixer déclencheur et récompense, au niveau de déclencheur rituel. Euh, C'est qu'on pourrait utiliser une récompense artificielle au départ dans les cas non évidents, quand la récompense n'est pas évidente, surtout au début. Faire la musique tous les jours, ou faire du yoga tous les jours, au début, on n'a pas forcément la récompense, on ne sent pas physique parce qu'en fait, faire du yoga... C'est une récompense après physique, c'est qu'on se sent mieux physiquement, mentalement aussi, psychologiquement. Et euh, si on fait ça juste une fois, deux, trois fois, trois jours de suite, une semaine même, c'est peut-être pas suffisant pour qu'on ait tout de suite les bienfaits, et que du coup, ces bienfaits-là soient la récompense. Du coup, au début, il faudrait avoir une, euh, des, euh, des récompenses artificielles qui peuvent être. Donc quand je parle de canon évident ça peut être justement le sport, la discipline créative, peut-être la satisfaction qui est la récompense va pas être évidente tout de suite euh, Tout ce qui vaut la peine en fait et qui demande du temps, de la discipline à long terme les récompenses les ne récompenses sont pas immédiates euh... À ce moment-là, on va utiliser plutôt qu'est-ce qui est immédiat comme récompense ça va être une sucrerie une boisson favorite qui souvent c contient du sucre et il faut, il faut identifier la récompense qui va être la plus directe possible. Donc généralement, c'est un truc qu'on absorbe et, euh, et tout de suite, on sent la douceur, de, le sucre, en fait, et voilà, ça agit comme, comme une récompense. Donc ensuite, il s'agit de... Ah oui, qu'est-ce que je disais ah, Ensuite, plus tard, on pourra s'en passer de ces récompenses artificielles quand on aura les bénéfices, la satisfaction de l'exécution même de l'habitude. Après, c'est... Il s'agit de le faire systématiquement, d'exécuter cette habitude, cette chaîne, donc déclencheur, habitude, récompense, systématiquement tous les jours, au même moment, avec le même rituel, pendant un mois. On, on entend souvent, il parle, je ne sais pas si c'est un truc marketing ou, tout, ou quoi, pour faciliter la chose, il faut 21 jours, 3 semaines pour euh, que le cerveau crée l'habitude. Si c'est vrai, il faut vraiment que ce soit systématique et qu'on ne manque pas un jour, que ce soit 21 jours d'affilée. Moi, je dis un mois pour être sûr, mais là aussi, ce serait vraiment tous les jours, systématiquement. Et on ne peut pas se dire « Ah, ça ne marche pas si on a fait ça pendant un mois, mais qu'on n'a pas fait tous les jours et que des fois, qu'on n'a pas été fidèle vraiment à la, à la chaîne de déclencheurs, habitudes, de récompenses au même moment de la journée. » Enfin. Essayer de faire ça de la manière la plus stricte possible pour faciliter simplement le, la tâche au cerveau pour euh, créer ce nouveau chemin neuronal et que, et que après X semaines, on n'ait plus besoin de réfléchir et que ce soit un comportement habituel au point que c'est comme quand on ne se brosse pas les dents pendant même un jour. Hein. Moi, si je vais me coucher sans me Je peux plus me coucher sans me laver les dents. Il faut au moins, et même, j'allais dire au moins une fois par jour, mais même pas parce que je vais être vite dérangé par... Euh, par ce qui reste dans ma bouche, dans, entre mes dents, si je ne me suis pas lavé les dents, on va dire minimum deux fois par jour. Et encore, en principe, j'arrive à le faire trois fois. Donc, ce qui veut dire que si je n'exécute pas ça, si je ne me brosse pas les dents, et maintenant, si je ne fais pas de la musique, si je ne crée pas un nouveau morceau tous les jours, je, je me sens bizarre. Il manque quelque chose dans ma journée. Et c'est là qu'on sait qu'on a, enfin, a créé une habitude. Ce qui est intéressant, c'est qu'après, on va créer... C'est comme des, des, les addictions, c'est des habitudes. Hein. Ça marche de la même manière. On peut, euh, enfin, je parlais de la cigarette, c'est une addiction, c'est une, une habitude qui marche avec cette anatomie-là. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut créer des addictions positives et saines quand on crée intentionnellement des habitudes qu'on a choisies parce qu'elles sont positives, saines, qu'elles sont alignées à nos valeurs, qu'elles sont alignées aux objectifs qu'on a, et etc, etc. Je m'arrête là. Fais-moi part tes commentaires. Quelles sont tes expériences, tes habitudes Est-ce que tu as déjà réussi à instaurer des nouvelles habitudes Qui sont devenues vraiment... Euh, des, euh, des constantes dans ta vie. Et voilà. Partage ce que tu veux. Partage la vidéo autour de toi. Et on se voit dimanche prochain pour une nouvelle vidéo sur... Je ne sais pas quoi encore. Ciao. Ciao. Ciao. Ciao